vous vous mettez à produire un peu n'importe quoi, un peu n'importe comment, parce que vous refusez l'intelligence collective d'une population, l'intelligence collective d'un peuple qui sera toujours, absolument toujours, supérieure à celle de 10 personnes dans un bureau. Au printemps dernier, en plein pendant la première phase de la crise sanitaire, l'administration Trump... Avec le soutien inconditionnel de la FED sur cette mesure, a déversé 250 milliards d'argent hélicoptère, ou d'hélicoptère money, comme on dirait en anglais, euh, qui s'est traduit par des chèques de 1000 à, ou 1200 dollars euh, aux adultes américains, à presque tous les adultes américains, il y avait un peu de conditions de ressources, mais pas beaucoup, et 500 dollars pour tous les enfants. Au total, il y en avait pour 250 milliards, qui était un stimulus pour aider les ménages et les familles à traverser euh, cette crise extraordinaire que nous traversons. On va traverser la traversée, c'est bien ça. Bon, excusez-moi. Et surtout, pour stimuler euh, l'économie et aider l'économie à ne pas s'arrêter complètement, à ne pas s'effondrer. Eh bien, sauf que ça ne s'est absolument pas passé comme ça et que finalement cet argent s'est retourné contre ceux qui l'avaient émis. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire en description de cette vidéo. Je vous avez probablement un bouton par là aussi. Euh, je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit, j'écris 3-4 fois par semaine sur des sujets d'économie et de finance, comme son nom l'indique, hein, de marché, de bourse, de monnaie, beaucoup de monnaie en ce moment, on va en parler encore dans cette vidéo, parce que c'est vraiment là que se passe l'essentiel du jeu, euh, mais aussi d'assurance-vie, d'immobilier, de tout un tas de questions comme ça. Donc je vous invite à vous inscrire, et d'autant plus que euh, vous aurez beaucoup de contexte par rapport à ces vidéos que j'enregistre en parallèle. Parce que ben, cette vidéo sort pas de nulle part. Euh, si je l'enregistre aujourd'hui, parce qu'on a une actualité chargée en ce moment, c'est, je vous parle d'hélicoptère monnaie, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier euh, dans cette affaire GameStop. Alors l'affaire GameStop, c'est euh, un petit groupe de traders amateurs, enfin il est pas si petit que ça, euh, qui a joué le jeu des hedge funds et leur a retourné le pistolet en face et a réussi à mettre KO le Melvin Capital, ils leur ont quand même infligé une perte de 5 milliards de dollars, ce qui est assez énorme. Et ben, ils ont fait ça avec l'argent de l'hélicoptère monnaie que Trump avait balancé au mois de mars et avril dernier, euh, et qu'ils avaient en plus eu le temps euh, d'à peu près doubler euh, en mettant ça sur du Tesla ou euh, sur, euh, sur les marchés euh, cet été. Euh, et, et donc, il y a un lien absolument direct entre euh, l'affaire GameStop et tout d'un coup, ces traders amateurs qui se mettent euh, à, à rendre totalement fous les marchés boursiers. Et cet argent qu'ils ont c'est à dire que on leur a donné des munitions ces gens là n'avaient pas de munitions avant et c'est le gouvernement américain qui le leur a donné parce que euh, cet argent qui a été distribué pour euh, aider les américains à traverser la crise pour soutenir l'économie eh ben ça n'a pas du tout servi à ça pour être plus précis on estime que un tiers de cet argent a effectivement été euh, remis dans l'économie dans réelle, ça a aidé les gens à faire leurs courses, à remplir leurs pleins, à payer leurs factures. Mais la grande majorité, les deux tiers des sommes, ont été euh, utilisées pour d'autres choses, et notamment en grande partie pour aller faire de l'investissement et surtout de la spéculation sur les marchés financiers. Et ça, c'était pas du tout prévu. C'était pas comme ça que cela devait se passer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et c'est très problématique euh, parce que bah, au lieu de créer, euh, au, au lieu de régler un problème avec cet hélicoptère monnaie, euh, le gouvernement américain a créé encore plus de problèmes. Et c'est quelque chose dont euh, on devrait se souvenir. Parce que ces mécanismes qu'on qu voit avec l'argent hélicoptère, ben, c'est des choses qui ne sont pas très différentes euh, avec les euh, stratégies de revenus universels, ou euh, tous ces cas où on va se mettre à, à distribuer des sommes de manière fixe, très large, euh, avec pas ou peu de conditions, euh, où on les distribue en espérant un usage, et où en fait, on s'aperçoit que l'usage est tout autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi en France quand on voit que euh, tous les soutiens de tous les soutiens de, de, de l'économie, bah, chez les ménages, ça se traduit pas par de la consommation en plus, ça se traduit par ça, par de l'épargne en plus. Bien évidemment, vous allez me dire, mais attends, euh, la fau, euh, tout cet argent euh, qui a été distribué, il bah, y a des gens qui en avaient besoin. Il bah, y, y a quand même des gens qui sont extrêmement impactés par cette crise, euh, qui souffrent énormément et qui avaient besoin de cet argent pour pouvoir traverser cette crise et ça c'est vrai mais l'énorme reproche que j'ai à faire aux autorités actuellement c'est que on est en train de mélanger économiquement et financièrement tout un tas de problèmes qu'on avait déjà avant la crise sanitaire hein, qu'on a construit pendant dix ans parce qu'on n'avait pas réglé les problèmes après 2008 et qu'on est en train de mélanger ça avec les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui avec la crise sanitaire. Et que comme on mélange ça, eh ben, malheureusement, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où les autorités ne maîtrisent strictement plus rien et on ne sait même plus très bien ce qu'elles veulent faire. Est-ce qu'elles veulent réellement aider l'économie à traverser cette crise sanitaire ou est-ce qu'elles cherchent pas à glisser, alors c'est plus de la poussière, à glisser le mammouth sous le tapis pour essayer de faire passer toutes leurs conneries précédentes euh, avec euh, cette crise où on aurait une crise qui aurait bon dos. et ça d'un point de vue financier euh, ben, c'est une question qu'il faut se poser très sérieusement et il faut se la poser très sérieusement parce que euh, cette question d'hélicoptère monnaie et cette question de relance budgétaire était euh, demandée par les banques centrales était soutenue par un certain nombre d'économistes bien avant bien avant la crise sanitaire. Et elles étaient demandées pour une bonne raison. Elles étaient demandées parce que, aujourd'hui, vous avez beaucoup trop de dettes et que ben, la dette, il faut bien la rembourser d'une manière ou d'une autre. Et normalement, quand vous remboursez votre dette, ben, vous la remboursez parce que l'argent que vous a prêté vous a servi à créer de la valeur et vous pouvez rembourser cette dette avec un intérêt grâce à la valeur que vous avez créée. Or, nous sommes dans des sociétés qui ne créent plus suffisamment de valeur par rapport aux dettes émises. J'ai pas concret pas de valeur. Le, le ratio entre la dette émise et la valeur créée, il n'y a plus aucune commune mesure. Et du coup, on ne peut plus rembourser les dettes. Alors bien évidemment, euh, si on peut pas rembourser les dettes, on peut les effacer. Sauf que ça, politiquement, c'est un peu casse-gueule. C'est-à-dire, s'il faut se mettre autour de la table, il faut se dire, alors attends, on annule des dettes de qui Parce qu'une dette, c'est quelqu'un qui doit la rembourser, quelqu'un qui doit la recevoir. À chaque fois, il y a une personne qui sera très heureuse qu'on lui efface sa dette et une personne qui ne sera pas heureuse du tout. Donc, c'est très, très, très casse-gueule politiquement. Et du coup, il y a la solution euh, par défaut, apolitique, qui est celle où, en fait, on ferme les yeux et euh, on fonce en espérant que ça se passe bien, et généralement, ça se passe mal, qui est de faire de l'inflation. Il faut faire de l'inflation pour réussir à retrouver une, une zone d'équilibre entre l'économie réelle et la fiction financière. Et c'est à ça que sert l'hélicoptère monnaie. L'hélicoptère monnaie, ça, c'est censé être de l'argent qui va permettre aux gens de consommer, va faire de l'inflation et va aider à soulager les poids des dettes et va soulager le secteur financier. C'est à ça que ça sert. Et qu'est-ce qu'on voit C'est que ça a fait exactement l'inverse. Ça a fait exactement l'inverse. Les gens, au lieu d'aller le dépenser, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été les investir et ils ont été grossir encore plus la bulle financière à tort ou à raison. C'est-à-dire que à la fin, à mon avis, ça se passe mal et tout le monde souffre énormément dans ce genre de stratégie. Mais, euh, je comprends qu'ils n'aient pas envie qu'on les prenne pour des cons, et que euh, c'est une forme de rébellion aussi. C'est, un, c'est une forme de rébellion, et de deux, c'est aussi une grande leçon qui est que on consomme pas de la même manière un argent qu'on a gagné ou un argent qu'on a donné. Et ça, c'est quelque chose que très peu de gens comprennent, c'est dur à calculer, c'est dur à quantifier, enfin quoi que c'est, il y a quelqu'un, il y avait un... Un, un, un, je ne me souviens plus de son nom, mais il euh, y avait un, un économiste qui avait fait une, une expérience avec ses enfants, qui jouait beaucoup au Monopoly avec eux, et qui un jour leur a fait jouer au Monopoly avec des vrais billets et plus de l'argent de Monopoly, et je montre demande s'ils n'avaient pas pris leur argent de poche, et ses enfants se sont mis à jouer très différemment. Alors C'est juste un exemple, c'est juste un peu rigolo comme ça, mais... Euh, c'est assez logique, en fait. Hein. Un argent que vous avez gagné, vous n'allez pas le dépenser de la même manière qu'un argent qu'on vous a donné. Pourquoi Parce que vous n'allez pas avoir la même valeur dans la tête pour ce que c'est. Enfin, C'est un truc, un, on appelle ça l'effet Ikea. Euh, un meuble que vous avez monté vous-même a plus de valeur à vos yeux qu'un meuble que vous n'avez pas monté. Ben là, c'est pareil. Un argent que vous avez gagné aura plus de valeur à vos yeux qu'un argent qu'on vous a donné. Et comme cet argent euh, a peu de valeur aux yeux de tous ces gens-là, ben ils, ils peuvent en faire... Ce qu'on pourrait estimer n'importe quoi. Parce qu'effectivement, euh, aller mettre ce, ce, ce, son argent dans GameStop euh, à 300 dollars euh, alors que l'action, fondamentalement, n'en vaut pas plus de 15 ou peut-être 30 et que dans 3 ou 6 mois, ou 3 jours, ou 3 heures, elle sera redescendue là, bon, bah faut être un peu con quand même. Je suis désolé. Et que probablement tous ces gens-là ne nous le feraient pas si c'était euh, l'argent euh, qu'ils avaient gagné à la sueur de leur front. Bref, je ferme cette parenthèse, mais ce qui est très important, c'est que les banques centrales qui sont censées rééquilibrer le système mais euh, et ont échoué à le faire en 2008 avec leur quantitative easing, sont en train d'échouer à le faire aujourd'hui avec les relances budgétaires. Les relances monétaires n'ont pas marché. Les relances budgétaires ne vont pas marcher non plus, et ça, c'est une observation que nous pouvons faire aujourd'hui. Ça ne marche pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'on n'est pas du tout en contrôle, hein. les banques centrales et les gouvernements ne, ne contrôlent absolument pas la situation, et probablement que ce truc-là va se finir... Il bah, y a trois possibilités. Y a, en vrai, il y a trois manières de, de finir ce truc-là. Euh, la première, qui est, pro, qui est la, la, la plus probable, parce que c'est celle d'absence de consensus et celle d'absence d'action politique. Ça, c'est l'hyperinflation, c'est-à-dire que ça y est, on, la machine s'est emballée, on, on, a, on distribue de l'argent absolument partout, on ne sait plus à qui, on ne sait plus comment, on ne sait plus pourquoi, et ce truc-là finit en quelques années en hyperinflation. Il euh, y a toujours un effet euh, sur les, les phénomènes d'inflation, il y a d'abord un effet de stock et après il y a un effet de déversement, ça se fait en deux temps. Hein. Et donc, ça, c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est qu'il y a un moment où vous construisez la bombe, et puis il y a un moment où vous allez étinceler, les trucs explosent. Et c'est pas le même. Donc, ça, vous pouvez avoir un risque, vous avez un risque d'hyperinflation. Vous avez le risque inverse, qui est que, au contraire, ce soit la sphère financière euh, qui dégringole, que tout s'effondre, hein, comme en, en 2000, en 2008. Et aujourd'hui, bah, ça s'est effondré en mars dernier, mais c'est remonté tellement vite à cause des soutiens monétaires et budgétaires que, bon, euh, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et donc vous avez éventuellement une explosion de cette bulle-là, mais très clairement, hein, les États, les banques centrales, les banques, absolument tout le monde, c'est à peu près d'accord pour dire que on ne voulait pas de ça et qu'on allait, on allait aller dans tous les excès possibles et imaginables pour éviter ça, qu'on n'allait pas mettre le système financier en faillite pour le reconstruire. C'est dommage, ça aurait pu être une, quelque chose d'intéressant, Enfin, le, le, de reprendre notre système bancaire, de reprendre notre système financier, de re, reprendre le truc à la base et d'y réfléchir. Mais bon, c'est pas ça. Et vous avez une troisième solution. Une troisième solution qui est probablement celle qu'ils espèrent assez secrètement, ou pas d'ailleurs, peut-être pas si secrètement que ça, euh, et qui est très flippante à mon avis, qui est une forme de glaciation, un truc très soviétique, euh, une, une glaciation... Avec euh, une, le retour de classe et d'une grande société à deux vitesses, avec des gens qui peuvent et des gens qui ne peuvent pas. Euh, ou, euh, quand vous regardez euh, en Chine aujourd'hui, c'est vous êtes, vous êtes membre du Parti communiste ou vous ne l'êtes pas. Bon, bah ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que maintenant que tout le monde se rend compte que Finalement, tous ces grands financiers qui sont milliardaires, qui, euh, tous ces hedge funds, euh, bah, les stratégies qu'ils ont mises en place, euh, et c'était pas tellement des trucs super brillants, c'était surtout des trucs super bourrins euh, et, euh, et qui étaient plus liés à, à de la force de frappe qui leur était donnée par les banques centrales euh, qu'à euh, un véritable génie financier. Euh, et que bah, finalement, euh, bah, quelques milliers, euh, quelques milliers de de traders amateurs euh, coordonnés, euh, un peu avisés, un peu affûtés, qui ont reçu un peu de fric aussi de la banque centrale, bah ça peut faire la même chose qu'un hedge fund. Et et donc ça, ça fait du chaos parce que, bah bien évidemment, le hedge fund, il, il, il, il se... Le, le, le hedge fund, quand il gagnait de l'argent, il gagnait de l'argent sur le dos de quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'était bah, l'économie réelle, c'était les traders amateurs, c'était toutes ces choses-là. Et là, on est en train de se rendre compte que euh, les manipulations de marché bah, peuvent se faire aussi euh, par d'autres. D'autres peuvent aussi manipuler les marchés. Euh, et ben, ça, c'est très embêtant, parce que si tout le monde se met à manipuler les marchés et que vous n'avez pas un gagnant et un perdant, mais que là, vous arrivez euh, dans un truc totalement chaotique, de guerre de tous contre tous, euh, qui n'est absolument pas gérable par les banques centrales, encore moins quest ce qu'il est aujourd'hui. Et du coup, ben... Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'il ben, ne faut surtout pas que les petits traders amateurs aient les mêmes capacités que les hedge funds et qu'ils puissent faire de la vente à découverte ou au contraire prendre des options et qu'il ne faut absolument pas qu'ils puissent mettre en place les mêmes stratégies que les hedge funds. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on est en train de voir aussi d'un point de vue sanitaire. C'est un truc c'est extraordinaire. C'est Jacques Attali qui euh, a, a, a ressorti... Un, qui a sorti un, un, un article absolument démentiel. Alors les gens se sont arrêtés. Il commence en disant okay, comment où sera le monde quand on sera au huitième confinement. Alors tout le monde s'est arrêté là, en disant Oh là là, Jacquali voit déjà tout le monde se confiner huit fois. Euh, c'est pas le truc le plus intéressant parce qu'il dit lui-même que c'est une vision d'horreur qu'il faut absolument éviter. Et pour éviter cette vision d'horreur, là où tout le monde s'est arrêté, ce qu'il dit derrière, je vous mettrai le lien en description, bien évidemment, ce que l'ami Atali dit, c'est que il faut sortir de cette distinction de commerce essentiel et non essentiel. Et il faut qu'on réfléchisse à nos, à nos désirs profonds et qu'est-ce qu'on désire ouvrir, qu'est-ce qu'on désire soutenir et qu'est-ce qu'on ne désire pas ouvrir et soutenir. Euh, ce qui, dans la tête d'Atali, veut dire que vous avez un État, un gouvernement qui va décider des gens qui ont le droit de travailler, qui ont le droit de travailler et des gens qui n'ont pas le droit de travailler, parce que le désir, bien évidemment, ce n'est pas le désir de, de tout à chacun, c'est le désir du gouvernement. Et, euh, et que ben, les gens qui auront le droit, on leur donnera tout le matériel nécessaire, tous les tests, tous les vaccins, tous les machins, et les gens qui n'ont pas le droit, on les parquera, on ne sait pas trop, on leur mettra des coups sur la tête, on ne sait pas. Et ça, si vous voulez, c'est un truc, c'est du socialisme fabien, c'est les eugénistes de la fin du 19e siècle, c'est les gens, si vous voulez, qui, qui ont amené à des catastrophes sociales, euh, en Australie, en Angleterre, euh, cette manière de dire il bah, y a des gens qui ont le droit, et des gens qui n'ont pas le droit, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui sont cons. Euh, et, et ça, c'est un peu la réponse qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, ils vous le disent pas comme ça, bien évidemment, mais c'est voilà, c'est-à-dire qu'il y a un ordre du monde, de classe, de caste, qui est en train de se rigidifier, ça, ça a toujours existé, mais là on est dans un truc qui est en train de vraiment se, se, se, se, se calcifier, dans lequel on va, on va mettre les gens dans des cases, il faudra plus en bouger, et c'est pour ça, c'est probablement ce que ces gens veulent, cette espèce de grande glaciation, euh, qui, qui, qui en fait, fait fait beaucoup penser à une espèce de soviétisation du monde, et à un monde, alors c'est pas invivable, hein, c'est pas invivable. Moi, je, je, je connais quelques personnes qui avaient 12 ou 15 ans quand le mur de Berlin est tombé et qui vivaient en Allemagne de l'Est. Bon, ben, on vivait, hein. C'était euh, très bizarre, c'était, mais bon, c'était très lent, c'était très médiocre. Mais est-ce que c'était mieux ou moins bien qu'aujourd'hui? Euh, moi, je, je, je ne connais personne qui ait vécu en Allemagne de l'Est, en Russie, je sais pas, mais en Allemagne de l'Est euh, avant la chute du mur, qui vous dira, ah, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, hein. Je ne suis pas socialiste pour autant. Mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'on va tomber dans cette espèce de médiocrité dans laquelle la vie va un peu se scléroser. C'est probablement ça ce que veulent ces gens. Ce qu'ils veulent, c'est surtout garder le statu quo actuel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 Ça, c'est un truc, euh, on pourra s'en parler, il faudra faire une autre vidéo. L'intelligence collective d'un peuple sera toujours, mais toujours, mille fois supérieure à celle de dix personnes dans un bureau. Euh, c est, c est, et là, là j'en veux pour preuve l'histoire. Ce euh, sera une autre vidéo. Commencez par mettre un pouce bleu à celle-là. Euh, mettez des commentaires, dites-moi si ça vous a euh, intéressé. Et quand même, j'aime bien finir mes vidéos en donnant des recommandations j'aurais peut-être dû commencer par là. Ma recommandation dans ces marchés financiers qui sont en train de devenir ultra-chaotiques et ultra-conflictuels, sortez. Hein. Euh, même si aujourd'hui, on a des perspectives de gains, on peut multiplier son argent par deux, en deux semaines, en trois jours, en deux heures, euh, tout ça c'est de la loterie, c'est un truc, il n'y a pas de construction il y a surtout de la destruction économique, tous les gains financiers que vous pouvez faire vous les paierez par ailleurs, vous les paierez en destruction économique et sociale à mon avis il n'y a que des coups à prendre euh, je ne juge pas les, les, les traders amateurs de Reddit euh, parce qu'ils ont peut-être un rôle, ils ont peut-être une utilité on ne sait pas euh, dans l'évolution de ce monde moi à mon avis il vaut mieux ne pas jouer, il vaut mieux revenir aux fondamentaux c'est-à-dire la monnaie euh, on est en train de se rendre compte que nos monnaies sont des monnaies de singes, et donc il faut prendre des assurances contre ces monnaies de singes, et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il faut aller sur de l'or, de l'or physique, ou de l'argent physique. Parce que quand vous voyez les, les réditeurs qui disent ben « Maintenant, on va aller attaquer l'argent et on va aller faire exploser les cours de l'argent », Pareil, si vous voulez. Et ce qui est important, c'est d'aller sur de l'argent physique, et on est en train de voir, d'ailleurs, c'est très intéressant, donc les redditeurs qui ont dit maintenant qu'on a fait GameStop, on va aller euh, sur l'argent physique, et on va faire le même coup, on va faire monter l'argent physique très très vite, ben, ce qu'ils font, euh, par l'argent physique, pardon, l'argent, l'argent métal, là, on, fait, on va faire monter l'argent métal euh, sur nos plateformes de trading, Ben, euh, ça, fait, euh, ça fait monter l'argent métal, mais ça fait monter encore plus l'argent physique, et on est en train de voir une décorrélation entre le bout de papier qui vous promet que vous avez de l'argent et le métal que vous avez réellement dans votre main. Ça, c'est un truc qui est très important quand vous investissez dans un métal précieux, que ce soit l'or ou l'argent. Euh, même si facialement, le bout de papier euh, ou euh, l'ETF le, le, sur l'or ou sur l'argent que vous allez avoir euh, vous garantit normalement que vous avez la même valeur que si vous avez la, la pièce d'or dans votre main, c'est faux c'est faux, on l'a vu au mois de mars dernier, on le voit encore aujourd'hui. Euh, ce qui a de la valeur, c'est véritablement le métal lui-même, ce n'est pas le papier. Donc voilà, euh, aujourd'hui les problèmes sont monétaires, ils seront réglés de manière monétaire. Si vous voulez vous mettre à l'abri, c'est là qu'il faut regarder. Euh, L'immobilier aussi est intéressant en résidentiel et surtout pas en commercial, bien évidemment. Euh, Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour euh, travailler toutes ces questions ensemble et reprendre votre patrimoine en main si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.